Bonjour, bienvenue sur Nior TV. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'application mobile Vivre à Nior qui a été lancée par la ville afin de permettre à tous les Niortais d'effectuer des démarches mais aussi de trouver des infos via leur smartphone. Nous allons nous intéresser à ses fonctionnalités pour une petite balade à travers ces applications. Alors maintenant suivez-moi. Может, вас здесь Alors, si cette balade vous a plu, venez découvrir toutes les autres fonctionnalités de l'application Vivre à New York, une application faite pour vous faciliter la vie. Et à bientôt sur Niort TV.